Je vais vous expliquer comment on range les lave-vaisselle. Vidéo généraliste, mais ça pourrait vous servir. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Je vais vous montrer, alors là, on est sur un lave-vaisselle AEG. Il y a deux, trois petites spécificités, mais vous montrer, en fait, comment on organise les paniers d'un lave-vaisselle. Trop peu de gens le savent et c'est un peu une expérience qu'on a vécue en magasin. Bon, ça, c'est le Confort Lift. C'est assez particulier chez, chez eux, mais les gens ne le savent pas forcément, mais la plupart du temps, vous avez des picots rabattables. Donc, je vous montre si vous désirez mettre des assiettes grandes ou petites et que vous désirez mettre une casserole, au lieu d'appuyer sur vos picots, vous les, vous les abaissez et vous savez à ce moment là disposer une casserole à l'intérieur. Effectivement, il est également possible. Alors, je déconseille de le faire, mais Certains lave-vaisselle qui n'ont pas de tiroir à couvert où on sait faire passer des objets. Dans le tiroir du haut, vous ne savez plus faire passer. On peut également mettre des verres dans le panier du bas. Il n'y a pas de problème. Je déconseille de mettre les coupes, mais on peut également le faire. Il n'y a pas trop de soucis. On le rabaisse. Voilà. Le panier du haut, le panier supérieur a plusieurs fonctionnalités. D'abord, il se règle en hauteur. Vous savez régler et vous savez l'abaisser. Pourquoi? Si vous avez des grandes assiettes et des petits verres, vous savez le remonter et si c'est le contraire, vous savez le rabaisser. Ceci, vous savez mettre des petites cuillères dedans. Ça permet également de ne pas des fois surcharger ou si vous avez, par exemple, beaucoup de, de petites tasses à café. Vous avez plusieurs côtés, vous savez bloquer des verres. Ça, en fait, ça sert à bloquer des verres. Vous avez déjà eu le cas où vous retrouvez votre verre à la fin, comme ça, avec de l'eau à l'intérieur. Le fait qu'il soit bloqué, ça a été dessiné pour. OK, vous savez également encore relever ceci pour le bloquer si vous le souhaitez également et mettre encore, de ce côté-ci, des accessoires. Regardez, là, vous savez remonter, abaisser, vous poser comme ceci. Ce n'est pas valable pour tous les lave-vaisselle, bien évidemment. Mais la plupart des lave-vaisselle maintenant ont des des picots qui sont rabattables pour en fait vous permettre de vous organiser. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert cette partie-ci bon, En fait, vous pourriez mettre quelque chose en dessous et avoir une tasse à café au dessus. C'est un deuxième étage, une tasse en dessous et une tasse au dessus ou si vous n'avez pas envie, ça se remet comme ceci et vous venez simplement disposer votre tasse. Ceci, ce n'est pas présent sur tous les lave vaisselle, mais vient également bloquer. Ça vient bloquer en fait simplement vos verres. Si vous avez des plus grands verres qui se mettent, ça vient simplement les bloquer. Je vais vous montrer ici. Voilà, imaginons qu'on n'a pas de tiroir à couvert. Ça vient les bloquer et ça évite simplement que les verres s'en aillent à tout moment. Donc, il faut bien regarder votre lave vaisselle. Souvent, regardez le bien quand vous l'avez. Ça se voit, la plupart des marques, les picots amovibles n'ont pas la même couleur que les picots fixes. Super important à savoir. Okay De nouveau, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais on peut mettre des verres également en bas comme en haut. Que vous ayez le tiroir à couvert ou pas, c'est extrêmement pratique, mais c'est selon. Vous devez souvent disposer le manche vers l'avant okay, et la pointe vers le milieu, comme ceci. Est ce que ça prend plus de temps de le ranger? Oui, mais c'est mieux rangé, bien évidemment. Ça permet de mettre plus de couverts et surtout, vous avez une douche qui est uniquement faite pour ceci. Le mieux pour les couteaux ou pour les fouets, ça, c'est logique. Est ce qu'on peut mettre les, les, les, les, comment, les cuillères en bois? Je le déconseille. Sinon, vous allez avoir une fissure comme ceci qui va se créer. Mais ceux qui n'ont pas envie peuvent les mettre. Et il faut bien les laisser sécher. Mais je vous le vous le déconseille. Ça, c'est quelques petits trucs. Regardez votre lave vaisselle. Vérifiez si normalement vous savez bien régler votre panier. Vérifiez que vos picots sont amovibles. OK, et alors il faut ça, c'est une règle d'or. Jamais forcer sur un lave vaisselle. Les picots doivent savoir bouger assez facilement. OK, donc là, vous n'avez qu'un sens. Évidemment, si vous allez de l'autre côté, vous risquez simplement de les casser. Vous, vous le pliez et l'affaire est faite. Rappel, n'oubliez pas de vérifier vos filtres, bien évidemment, vérifiez vos hélices. C'est important pour tous les lave vaisselles Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo assez généraliste. Bon, là, on a fait sur un AEG Comfort Lift avec le panier qui se relève. Tout le monde n'a pas ce panier qui se relève. Il y a pour le moment AEG et il y a Vitsuk qui l'a. Mais ce qui est important de vous montrer, c'est toutes ces petites manipulations de panier, donc des paniers multifonctions où on sait mettre un peu partout. Mais évitez de pousser sur vos picots parce que vous pourriez simplement les plier. Et si vous le pliez en dessous du bac et il y a de l'acier et donc ça va commencer à rouiller. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao